Première fois sur ma chaîne, j'ai testé des écouteurs à conduction osseuse. Oui, je vois que ça se démocratise, que toutes les marques pratiquement commencent à en faire. Et je me demandais si ce n'était pas la solution parfaite pour quelqu'un comme moi qui aime aller courir dehors en restant un peu à l'affût des bruits aux alentours. Et bah, je vais vous le dire dans mon test des écouteurs à conduction osseuse de chez Elu. C'est parti pour mon test Commençons par regarder le design de ces écouteurs à conduction osseuse de chez Elu. Les écouteurs vont être disposés de cette manière. Ça va être des écouteurs qui vont être déjà reliés entre eux. On n'aura pas des écouteurs de manière séparée. Ensuite, on va avoir du coup ce tour de tête... Et de chaque côté de ce tour de tête une petite partie remplie cette partie remplie d'un côté va nous permettre de recharger va nous permettre de d'allumer les écouteurs et de gérer ces parties seront reliées aux écouteurs directement Où là on retrouvera aussi un bouton sur l'écouteur gauche au premier abord ça semble assez bizarre mais ça se positionne de manière à ce que le son rebondisse et aille directement sur vos os de vos oreilles. Personnellement c'est la première fois que je teste ce genre d'écouteurs et personnellement après un petit temps d'adaptation c'est plutôt agréable. Le fait d'avoir cette conduction osseuse va permettre une expérience auditive binaurale ouverte. Le maintien des écouteurs sur design nous permettra un mouvement plus sûr, hein. on ne peut pas vraiment faire tomber les écouteurs et ça nous permettra déjà de préserver notre conduit auditif et surtout de pouvoir entendre ce qui se passe autour. Les écouteurs sont intégralement faits en silicone qui est assez agréable pour la peau. À l'intérieur on retrouve des fils en titane à haute élasticité qui sera adapté à tous les genres de sport ça ne tombera pas et la qualité a l'air vraiment bonne grosso modo on est quand même sur un design sportif c'est des écouteurs qui sont faits pour le sport, hein. je me vois mal aller au travail ou mettre ce genre d'écouteurs au travail, mais pour le sport, il y a un maintien optimal, on va pouvoir écouter du sport comme on veut, on va voir la prise en main, comment elle est facile à faire aussi, mais grosso modo, il faudrait que je teste peut-être d'autres marques hein, de conduction osseuse, des écouteurs à conduction osseuse, pour pouvoir comparer, mais j'étais agréablement surpris, parce que même la qualité et le son est plutôt pas mal. Hein. On va parler maintenant des caractéristiques techniques, et après on va parler un petit peu de la prise en main, je vais vous expliquer un peu mon retour d'expérience. Qu'en est-il du coup des caractéristiques techniques de ces écouteurs Ces écouteurs sont résistants à la poussière et à l'eau IP67. Ils intègrent un son oscillateur scellé qui est une véritable conception de conduction osseuse. La taille est petite, la sensibilité est bonne et la qualité sonore est Haute. L'autonomie de ces écouteurs pour une charge est d'un peu plus de 5h30. On aura une charge assez rapide avec cette embout magnétique et on pourra avoir une autonomie jusqu'à 8h en appel simple. Ils intègrent un Bluetooth 5.2. Les appels sont gérés avec une réduction de bruit par double microphone. Maintenant, on va parler de la prise en main, puis du confort, puis un petit peu la qualité de son. Bref, je vous fais mon retour d'expérience. La prise en main de ces écouteurs était assez simple. Vous le connectez en Bluetooth, vous appuyez sur le petit bouton pour l'allumer, ça va après rechercher le Bluetooth, vous trouvez votre Bluetooth et le tour est joué. Pas besoin d'application, pas besoin de télécharger l'application pour gérer ces écouteurs. Vous avez juste à les mettre comme ça, hop, sur les oreilles et vous allez pouvoir directement entendre vos musiques. Ensuite, il y aura la possibilité du coup de naviguer avec certains boutons pour pouvoir faire certaines choses. Le bouton qui se trouve sur l'écouteur gauche va vous permettre d'avoir différentes fonctions. Lorsqu'on vous appellera, cliquer une fois dessus permettra de répondre. Une autre fois permettra de raccrocher l'appel. Lorsque vous écoutez une musique, cliquer une fois vous permettra de lancer la musique. et Une autre fois de mettre pause. Double-cliquer vous permettra de passer à la musique suivante. Triple-clic de revenir sur la musique précédente. Si vous l'appuyez et vous le maintenez pendant deux secondes, vous allez pouvoir parler à votre assistant vocal. Ensuite ici, de l'autre côté, vous aurez les boutons de volume pour pouvoir baisser et, bien entendu, monter le son. Lorsque vous allez rester appuyé sur le bouton plus qui se trouve ici, vous allez pouvoir allumer l'écouteur ou les éteindre. Si vous restez appuyé sur le bouton plus pendant 5 secondes lorsqu'il est éteint, vous allez pouvoir faire l'appairage Bluetooth, un nouvel appairage Bluetooth par exemple. Et si vous appuyez sur le bouton plus, alors que vous n'êtes pas en train d'écouter une musique ou autre, ça va vous dire le niveau de batterie. Bref, vous l'aurez compris, la prise en main ne se fait pas par usage tactile, ça vous permet d'éviter du coup de faire des fausses manipulations. C'est à l'aide de boutons, un bouton, principalement le, le volume, une fois que vous l'avez bien géré, il n'y a pas besoin de, de le changer. Et après, ça va se fait avec un bouton, c'est simple, c'est efficace. Maintenant, on va parler du confort. Au niveau du confort, une fois bien installé, ça ne bouge pas. Ça ne vous sert pas non plus trop. Bref, le confort est vraiment très agréable. C'est beaucoup plus confortable que si vous avez un casque par exemple. Et je trouve ça même plus confortable que si vous avez des écouteurs avec des fils là, qui tapent dans le cou. Parce que la structure est rigide, elle ne va pas s'amuser à taper. Une fois que c'est en position, c'est en position et c'est réglé Moi le petit peut-être euh, moins que je vois C'est ne pas pouvoir régler cette petite taille Je sais que là c'est parce que c'est du titane Et on peut pas vraiment régler le régler du titane Mais j'aurais aimé pouvoir ajuster un petit peu plus l'arrière pour pas que ça dépasse. Voilà, tout simplement. Mais sinon, dans l'usage, c'est assez agréable et le confort est optimal. Je l'ai utilisé pendant plusieurs séances de sport. Voilà, mes séances de sport, elles ne durent pas non plus 5h30, hein. donc je ne peux pas vous dire au niveau de la séance de sport qu'est-ce que le confort va donner. Mais j'ai aussi utilisé, même si c'est pas son rôle principal, pendant que je fais, par exemple, euh, des, des montages vidéo, pendant que je fais du travail, etc., pour du coup avoir... La sensation et savoir si au bout d'un moment ça me gêne et non et non le confort pour moi est complètement validé. Maintenant on va revenir sur mon expérience auditive, hein, mon retour d'expérience au niveau du son et de la musique voilà, vous l'aurez compris, confort et prise en main, c'est validé. La technologie était toute nouvelle pour moi, comme je vous le disais. Euh, je ne m'attendais pas vraiment à grand-chose, en fait. Je ne savais pas si ça allait être plus comme si on mettait des petits enceintes à côté de, de nos oreilles, ou si ça allait vraiment passer à l'intérieur, si le son allait s'entendre à l'intérieur. Et au final, je suis quand même plutôt satisfait de cette technologie de construction osseuse. Comme je vous le disais, ça va vous permettre, du coup, de laisser vos oreilles libres. Hein. Moi, je les utilise principalement quand je vais courir, et du coup, ça me permet de vraiment entendre ce qui se passe en écoutant de la musique. Vous allez même pouvoir avoir directement dans la boîte des petits boules caisses, des petits euh, bouchons d'oreilles pour si vous êtes dans le train, pas entendre ce qui se passe et du coup entendre quand même la musique car oui ce qui est intéressant c'est que c'est à conduction osseuse donc c'est pas comme si vous mettez des petites, des petites euh, enceintes à côté de vos oreilles parce que vous pouvez vous boucher les oreilles avec les bouchons vous allez quand même entendre la musique qui va se faire ressentir à travers vos os et du coup cette technologie elle a des plus et des moins hein, comme on le dit et au niveau du plus c'est que ça va pas mal gérer au niveau du son les aigus etc Moi je trouve que ça, on trouve un petit peu de limite sur les basses Mais c'est pas du coup lié à cet écouteur Et à cette, euh, voilà, à, à cette marque C'est vraiment lié je pense à cette technologie D'écouteur euh, Ça va être plus difficile de retranscrire des basses Mais grosso modo Le son est de bonne qualité Il est, il est vraiment sympa Et je suis pas déçu d'avoir testé Alors maintenant sont-ils faits pour vous Est-ce que je vous recommande ces écouteurs est-ce que déjà vous êtes à la recherche d'écouteurs à conduction osseuse Est-ce que vous êtes à la recherche d'écouteurs à conduction osseuse avec un prix plutôt intéressant J'ai recherché un petit peu ce qui se fait chez les concurrents et c'est vrai que ces écouteurs de chez Ilou se positionnent sur un bon rapport qualité-prix. Il faudrait quand même que j'aille en tester d'autres hein, pour vraiment comparer, il faudrait que je teste en gros le plus haut de gamme qui existe et le plus bas de gamme qui existe pour pouvoir me faire un avis vraiment tranchant mais est-ce que je vous les recommande si vous êtes à la recherche d'écouteurs sans fil à conduction osseuse je ne peux vraiment que vous les recommander parce que moi j'ai été séduit par cette technologie c'est la première fois que je teste je le répète, ce genre d'écouteurs et euh, c'est moins intrusif. C'est plus sympa Et voilà c'est assez confortable Et pour les sportifs je trouve que c'est une bonne solution Une bonne solution pour pouvoir écouter de la musique par exemple Et de courir avec un ami Et de lui parler Vous savez je sais pas si vous faites du running Bref je sais pas quel sport vous faites Mais souvent quand on fait du sport Et que moi je vais, je, voilà, je vais courir avec un ami bah, j'ai pas l'occasion de mettre de la musique Parce que sinon je vais être toujours là Qu'est-ce que tu dis ou alors la musique va être très très basse Là ça permet vraiment de pouvoir Aller faire son sport avec un ami Et de mettre une petite musique en fond pourquoi mettre de la musique alors qu'on est avec des amis Déjà parce qu'il faut bien gérer de pouvoir parler pour concours Mais surtout ça motive la musique ça motive On va pas se mentir hein, Je pense que vous êtes la plupart comme moi à écouter de la musique pendant que vous faites du sport Bref bref tous les voyants sont ouverts pour moi sur ces écouteurs Je vous mettrai le petit lien de ces écouteurs en description A voir s'il y a un petite promo parce qu'ils viennent de sortir En attendant la prochaine vidéo Vive à fond vive High tech Merci et à bientôt sur ma chaîne